cours de chant en ligne, pourquoi ça marche Je vais t'expliquer ça, c'est une de mes spécialités. On va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a en fait de supplémentaire avec les cours de chant en ligne et pourquoi ça va vraiment pouvoir t'aider à avancer énormément. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix au quotidien pour euh, s'amuser, se faire plaisir dans leur passion. Alors, juste avant de démarrer, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai des cadeaux pour toi. Je vais t'envoyer des choses, je t'en parle à la fin. Juste avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Active bien la petite cloche de notification afin d'être alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est en ligne. J'en publie toutes les semaines, je suis plusieurs fois par semaine en live et ce serait l'occasion si tu le souhaites eh d'échanger et que je puisse répondre à tes questions. Alors, les cours de chant en ligne, voilà, ça fait maintenant quelques années que ça se développe. Moi, je fais ça depuis 2017, donc je ne sais pas quand tu regarderas cette vidéo, mais voilà, ça fait au moins, au moins trois ans à l'heure où nous tournons cette séquence. Euh, est-ce voilà, est, est que c'est complètement nouveau Pas complètement. Euh, aux États-Unis, en Australie, ils utilisaient euh, déjà les cours en ligne. Et euh, moi, je voudrais te parler, je t'en avais parlé dans une vidéo, mais de Frank Ropers, qui est un, un, un expert des arts martiaux et qui, il y a déjà très longtemps, euh, avait mis en place des, des cours à distance d'arts martiaux. Alors, les arts martiaux, on se dit, mais c'est quand même euh, je veux dire, quelque chose de, de traditionnel, il faut aller au dojo, travailler sur le tatami, etc. Eh bien, euh, voilà, Franck a, a fait des cours en fait par correspondance. C'est un petit peu ce qu'on se faisait avant, euh, euh, il y a des profs sportifs d'ailleurs qui faisaient ça, euh, avec des DVD, ils enregistraient des DVD, ils envoyaient ça, il y avait même avant des cassettes vidéo, des cassettes VHS. Ça marchait pour les cours de guitare, ça marchait pour les cours d'instruments. Et Je voudrais te dire que dans les traces qui ont été retrouvées en 1850 et quelques, euh, il y avait déjà aux États-Unis des cours de piano à distance. Alors là, ce n'était pas en ligne, il n'y avait pas Internet. Euh, en fait, c'était des petits fascicules qui étaient envoyés par la poste et les gens re recevaient leurs exercices de piano qu'ils pouvaient faire ainsi euh, à la maison. Et Aujourd'hui, Internet a tout révolutionné. On a accès à l'information rapidement n'importe quand et je vais t'expliquer pourquoi ça fonctionne alors je te dis que ça fonctionne euh, j'ai des stats très précises moi j'ai réalisé plus de 4000 coachings en présentiel à ce jour et euh, j'ai environ je crois euh, 1000 euh, élèves euh, en ligne qui ont suivi euh, voilà mes, mes, mes formations euh, sur internet et très clairement ils obtiennent autant de résultats voire des fois plus que euh, sur des cours en réel. Et alors pourquoi Parce que euh, les cours en ligne, il y a énormément d'avantages. Déjà, la disponibilité. La disponibilité, n'importe quand, tu peux accéder à ton cours en ligne. Tu n'as pas besoin d'attendre ton rendez-vous de mardi à 17h pour aller voir ton prof. Donc si tu as du temps, par exemple, dimanche pour bosser, ou si tu as du temps le lundi parce que tu ne bosses pas le lundi, eh bien tu peux bosser ta voix d'exercer à chanter grâce à tes cours en ligne. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, si tu pars en vacances, eh bien et si tu as ton ordinateur avec toi ou ton téléphone portable, on a à peu près accès à internet euh, partout dans le monde maintenant, tu vas pouvoir continuer à accéder à tes cours en ligne et à travailler ta voix. Donc même si tu pars trois semaines, un mois pour des grandes vacances, et ça c'est souvent le problème quand on apprend une discipline, c'est la coupure estivale. La coupure estivale, ça casse tes résultats, ça te fait régresser et du coup en septembre quand tu redémarres, eh bien, tu peines à, euh, à récupérer un petit peu le retard que tu as pris. Grâce au aux cours en ligne, eh bien, euh, peu importe où tu te déplaces, tu vas pouvoir travailler. C'est pareil, si tu as un travail qui, euh, qui t'amène à, à, voyager, à voyager souvent, à te, de, à te déplacer, à ne pas forcément être tout le temps vers chez toi, vers ton prof ou à la maison, les cours en ligne vont pouvoir euh, t'aider à faire ça. Ensuite, euh, euh, les cours en ligne, il bah, y a un petit avantage, c'est que ce n'est pas très cher si on regarde la somme d'exercices qu'on peut faire par rapport à un, à un cours de chant. Donc, ça peut être aussi si tu n'as pas encore les moyens de te payer euh, du coaching vocal par exemple, bah, tu peux démarrer avec euh, des petits programmes en ligne qui vont déjà t'aider à, à mettre le pied à l'étrier et à ce moment-là, tu pourras avoir des techniques plus avancées quand tu travailleras avec ton coach. Maintenant, il y a euh, un des derniers critères pour moi, mais qui est le, fond, le, le plus fondamental de pourquoi ça marche les cours en ligne, c'est que euh, tu peux euh, répéter, c'est la répétition. Quand tu vas à un cours de chant, et moi je le sais, voilà, dans les coachings que j'ai faits, j'ai vu plein, plein, plein de chanteurs euh, à, qui, euh, à qui je donnais des exercices pour résoudre un problème, une difficulté qu'ils avaient depuis longtemps et ils ne prenaient pas de notes, ils n'enregistraient pas l'exercice et ils repartaient. Donc première semaine, deuxième semaine, ils se souviennent du truc et puis au bout d'un mois, c'est oublié, c'est effacé et du coup, un mois plus tard, ils reviennent en coaching avec la même difficulté et ils ne se souviennent plus de ce qui les avait aidés à, à améliorer en fait ce, ce problème et, euh, et voilà, ils perdent énormément de temps. Avec les cours en ligne, tes exercices ils sont enregistrés, tu as des vidéos et tu peux répéter, répéter. Et Tu peux sélectionner, tu dis voilà, la vidéo euh, numéro 3, c'est euh, ce qu'il me faut exactement quand ma voix ne va pas trop bien. Je sais que quand je fais cet exercice-là, ça fonctionne. Et cet exercice, tu l'as sous la main, euh, tu n'as pas besoin de rappeler ton prof pour lui dire hey, « c'était quoi euh, cet exercice ?». Voilà Cet exercice, il est tout de suite dispo. Moi, je sais que dans le programme euh, « 7 semaines pour bien chanter », qui est un programme voilà, sur, sur 7 semaines où tous les jours, je te bombarde d'exercices, puisque que je t'envoie 3 exercices euh, par jour, donc ça fait, euh, voilà, ça fait plus de 150 exercices en fait que tu vas recevoir. Là-dedans, je sais que les élèves qui suivent ce programme, en, en, du coup, en moins de 3 mois, ils ont des résultats exceptionnels bah, parce que voilà, ils ont tous les exercices qu'il leur faut pour développer leur voix. Parce que tu imagines qu'en 150 exercices, même si tu n'as pas besoin de tout, tu as forcément euh, ton petit package de 20 exercices qui va te convenir strictement exactement pour toi. Donc voilà ce que je voulais te dire par rapport euh, aux cours en ligne et pourquoi ça marche. Et moi j'ai des stats à l'appui. Voilà, j'ai eu plus de 1000 étudiants aujourd'hui en ligne, 4000 coachings en présentiel. Donc j'ai pu faire des comparaisons et euh, les étudiants en ligne progressent énormément. Donc ça c'est vraiment magique. Si ça t'intéresse, moi vraiment je t'incite à t'y mettre. Et euh, si tu as des amis qui doutent ou qui disent ah est-ce que c'est pas est-ce que ça fonctionne vraiment eh partage-leur cette vidéo parce que comme ça ça leur donnera quelques arguments si tu veux pour se, se, se forger leur propre avis. Maintenant euh, mon petit coup de pouce euh, pour t'aider c'est justement de t'offrir des exercices pour que tu puisses tout de suite maintenant commencer à travailler ta voix. Alors je t'ai préparé plein de choses. Tu vas trouver un lien dans la description juste en dessous. Tu as juste à cliquer. Tu laisses ton prénom ton adresse mail et euh, eh bien en fait donc, je vais t'envoyer euh, un, un échauffement en MP3 que tu vas pouvoir utiliser. Je vais t'envoyer des exercices, je vais t'envoyer des vidéos, je vais t'envoyer un guide sur la respiration, bref plein de choses. donc Ne passe pas à côté de ça si tu aimes chanter et si tu as envie de te former là gratuitement pour démarrer. C'est juste en dessous dans la description, tu as juste à cliquer sur le lien. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine et d'ici là, eh bien, prends bien soin de ta voix Ciao